Cette fois-ci on évite de mourir tous les trois en même temps. Hello. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite Naturellement j'ai fait comme si j'avais rien entendu jusqu'à ce qu'on m'appelle à ce Quelle conscience professionnelle C'est ce pas vraiment qu'il y a un trou, c'est que.. Ah ouais Merde Apparemment on a deux minutes pour pam, pam, pam, pam. Attends, je ramène Anaïs. Ouais Wouhou <rire> Ouais tous ensemble Anaïs, vas-y, fais un clone Ouais Non, mais je voulais la tourelle, moi, en fait. Bah, tu vois, Anaïs, tu demandais où était. Pourquoi est-ce qu'il y avait un trou Bah, voilà, il est là, le est trou. Est-ce qu'on peut sauter Oui. Bonjour Alors, toi, t'entends des ennemis hurler et ton premier réflexe, c'est. Il y a des magasins. des magasins Voilà. <coughs> et une grenade. Je reste calme. Ah, vous remontez Non, sans blague. <rire> Décidez-vous, les gars! C'est <rire> euh, qu'à t'écouter, ça fait deux fois que je me suicide quand même. Hein. Euh... Ouais, je gagne rien du tout. Qui est appuyé sur un bouton? C'est moi! Vas-y un coup de hache ah Mais arrête de dire ah et t'appeler. Oh ho oh, oh. ho Oui, c'est Noël J'ai vu un truc violet passer dans le sol. Ah mais apparaît pas devant moi comme ça toi espèce de malpoli Ah je te cours dessus A moins que ce ne soit le contraire. Oh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ça me rappelle quelque chose Anaïs, tu veux aller dire ah. bonjour au, au Raman Aïe Ah ça fait mal Eh ben Seb, t'es un peu. Très belle pause. <rire> hein, je cours vite. Anaïs, tu bloques T'as mis une tourelle sur la le wagonnet C'est C'est sympa Moi je dis c'est sympa. Ah euh... Je vois tes fesses. Ouh, je te passais à travers. Expérience assez étrange. Wow, je suis dans cette. Si un Garogot vous lance un projectile, dégommez-le en plein vol. Mais le Garogo ou le projectile C'est quoi cette tête comment Euh. Je ça ça consomme pas le... toutes les munitions. <rire> <rire> euh. Merde alors. Je crois savoir qui c'est. Ouais, euh, je sais qui c'est. Je m'excuse. Ouais. Non mais comment tu. On est non. Oh, oh Reste pas devant oh, Quoi, t'as vu un bus <rire> perdu <rire> Euh... T'as dit bonjour au bus, toi ah, On va finir avec une voiture en moins. Hein. Tu peux prendre un vrai véhicule avec des vraies armes hein. Chapter c'est so <rire> bah facile, on est dans les Highlands, On peut en rester qu'un. Après à mon avis c'est de la bière et du whisky, hein. mais bon, on prend ce qu'il y a. Non. No. Oh Ah Mais Faut faire sauter les voitures Qui a fait sauter la dynamite Raté. Bah à ton avis Anaïs Mais à force de voir nos tronches partout ils vont pas se douter de quelque chose Je suis pas bien garé là tu que tu nous aides contre ces crevards Tu vas vider leur cache d'argent pour nous. Dans les Highlands, on a laissé un message avec tous les détails dans un endroit à nous. Va le récupérer Et il a dit tout ça en une phrase Alors oh, je suis désolé, j'ai pas la clim. Moi, c'est le trésor qui Quand on tu t'es fait repérer Je suis un bien meilleur fiston que Lucky Je suis espiègle, plein de réparties, et on ne m'a pas enterré vivant dans une tombe improvisée Ça, oui, c'est une qualité en or Mais pourquoi j'ai cette là Y'a pas un moment où ils vont se douter quelque chose quand même Bonjour, il ne s'est rien passé. Nion. On est en train de Le tuer gros des gros gens là en fait. Hein. Clipcheats lance les <rire> coups par C'est très efficace. Ah ouais. Je suis toujours en train de faire mes courses. <rire> Je sais. <rire> Va là-bas et prends jouer. Non mais. Tu vas m'emmener. Ah, quel con Mais oui, il toujours là. Un quart, un quart, un quart. Un quart. Grenade Grenade Grenade Grenade Oh, oh les effets oh, C'est beau Oh Ah mais. L'inventaire il est à l'envers quand je suis bourré, qu'est-ce que c'est que ce truc Quoi Non. Ah non, c'est mon touchpad qui fait les siennes. Ah mmh. T'as qu'on les est mal Alors, qu'est-ce qu'on bute euh, Moi je dis je prends mon lance-roquette et vous me laissez choisir. Bon ben voilà. Ah mais y'a du monde ah oui, il y a du monde, bah, oui. Ouais, voilà, attends. Je vais m'énerver, je vais sortir mon lance-roquette, moi, si ça continue. C'est bien, vieille fessée. <rire> tu la fais, hein Vieille fessée. Ouais, moi je balance tout ce que j'ai, Donc je vais tirer dans la mêlée, je vais vous envoyer des grenades dans la tronche et normalement ça devrait vous faire du bien. Bon, un petit Kinder Surprise avant d'aller se coucher. Vous avez, dès à présent, plus de 255 clés. Ah bah mince, qu'est-ce qu'on peut faire avec <rire> <rire> <rire> 9 sous-grenades <rire> C'est juste un truc de dingue ça. Oh, il a les yeux roses C'est vrai qu'il y a des priorités dans la vie. Hein. Le skin d'abord. L'équipement après, je veux dire, dans un jeu de combat, d'exploration, c'est vrai que quand même, non, soigner je son look... Mais comment tu te coince Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour des bouseux atteints de maladies incurables Prends, oh, lance patate, ça c'est de la courtoisie. Ah mais c'est ta faute en plus mais en fait, j'avais juste ouvert une boîte aux lettres. Tu pouvais arrêter d'envoyer les tonneaux là où je vais parce que je ne vois rien sur mon écran. Merci. Et justement, on suit les tonneaux. Je crois que j'ai percuté un gros. Oh Bonjour messieurs. Allez, bouge-toi. Oh, joli Bon, attends, je fais un créneau et c'est bon. Ah, dans l'eau Ça nage pas ah Quoi c'est saleté Allez, on va tenter un gros virage. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ça vaut quoi une fesse de skag Du coup on remet la mission ah, des révoltes de Ouais dépose-moi là. C'est pas Comment ça qui est sur mode combat Ah y'a des robots Il de la Ah Ils vont pas tarder à perdre leur fêcheur. Ah mais on a un chrono en plus Ouais, ça c'est comme ça qu'on livre ouais. des organes Moi euh... ouais. ah. ouais, mais j'ai que plus 26%, je suis déçu. Moi j'ai un 36 pour ceux qui veulent, je m'en sers pas. Voilà, c'est garé. Pas nous bricoler un bouclier NON pas... Mais non espèce de curseur à la con hey <laughs> Oh my god, shut up, Dave! Lâcheur! Il rien, devant. Ah, oui! Ah, pardon! Bon, non, non, on non, vient non, faire oui. le ménage! <rire> oh! Bravo ah, bon, tout ça. ça T'as vachement content. Allez, boum Anaïs, à toi l'honneur. Sans moins, si tu fais péter la garantie. Ah, parfait. il était hors du bouclier. Efficacité du bouclier. Ça aurait été dommage qu'elle arrive pas à nous payer. Euh... Anaïs, si tu pouvais te parler autrement que par un onomatopée, que vois-tu Oh, y'a un gros Attends-toi, au fond, mon petit lance-roquette. Ah, ouais, ouais, ouais, je ne pas faire ça. Ça serait dommage d'attirer sur les collègues. Ah, mais j'aime bien te soigner, ça me donne de l'XP. Il y a pas encore une porte. Est-ce qu'il va y avoir des. Question bête. Le siège est moite. Pourquoi est il est moite C'est vrai Pourquoi est-ce qu'il est moite le siège Oh putain. On échange on, on échange Appuie sur la touche C pour voir ça <rire> si, C si ça fait un klaxon. Si, si, ça fait un klaxon. Hey, euh, qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'escalier oui. Quoi, il y a un ah. écho, tu m'as Oui, j'ai raté. Merde. Mais je le vois. une blague En outre, un jeune homme m'a dit que j'étais belle alors que je rentrais de l'épicerie tout à l'heure. <rire> ma réaction a été singulièrement mesurée. Je n'ai passé que trois heures à vomir dans une glacine. Euh... Euh... euh... Je suis pas confiance. Ah Quoi Ah, Henri Bonjour, Henri Tiens, vole, Henri ah, Ça, c'est vachement plus efficace que mon arme bon, En fait, 90% des dégâts sont faits par un joueur. Oui, c'est ce que j'ai un peu l'impression. Tu dis si on sert à quelque chose quand même, Mathieu L'amour, c'est se friter ensemble dans la même direction. Ouais, pourquoi pas Non, il est pour moi, il est pour moi moi petit robot ah oh, Mais il y a un ennemi quelque part, il est en haut. Tu passes à travers là. Si il court suffisamment vite. Tu passeras sans te blesser. Ouais, clap trap, c'est ce qu'il a dit. Oui, bah en tout cas, c'est clap trap qui l'a dit. Ah, bah il a menti. Euh y'a un entonnoir niveau 23 là bas au fond Je prends un mode qui est 10 niveaux de plus je gagne 1% sur un bonus Y'a de la place pour un entonnoir Oui aïe Ça va il bouge plus il est pas dangereux Allez ah, pas longtemps Euh toi... J'arrive, j'arrive, j'arrive. Proche la prochaine. Fois. Ouais, non mais c'est pas ma faute de s'éloigner. Mais regarde les orbes de vie, comment elles volent. C'est beau. Mais, oh. Clic clic clic. Non. Ah non, trop loin. Faut vraiment l'avoir par au dessus. Bon, ma bah, Sève, on compte sur toi. Il manque des magazines. Là. Ah, ah bah, je vais Euh... Tu ressembles à quoi de près Belle enquête hein Arrête de marteler ton clavier, ça te fera pas avancer plus vite ça. Oui Anaïs, tu as un oui, commentaire à faire Je <rire> suis occupé Non, c'est son réveil de 22h. Ouah! Wow. Euh, ouais, bon, ouais, bof, bof. Ça fait quoi si on va en dessous? Essaye. <rire> La débrouillée qui prend. De toute façon, moi j'ai l'impression qu'en même temps je suis en train de distribuer les sites Que écraser tous les missiles de cette roquette. Nice! viens prendre ton support. Ah, trop du cul invisible dans le coin. Il faut faire attention.